Lundi et mardi pour l'Europe. La lune sera dans le Capricorne, votre signe. Les plus chanceux seront bien sûr vous, chaque cher Capricorne, Vierge et Taureau. Donc, votre intuition sera en éveil, ainsi que votre créativité. Un bon magnétisme personnel vous rend capable de convaincre les plus obstinés des personnes. La chance vous sourit et vous suit. Profitez-en. La seule chose dont je dois vous avertir est que votre générosité pourrait devenir un peu excessive, ce qui serait une invitation des personnes malveillantes à en prendre avantage. Pour ces personnes, même votre gentillesse serait perçue comme une faiblesse. Faites attention à ne pas les permettre de profiter de votre humeur trop généreuse. Mardi PM, mercredi et jeudi pour le Québec, et mercredi, jeudi pour l'Europe. La lune sera dans votre deuxième maison d'Alverso. Le les plus chanceux seront Verseau, Balance, Gémeaux. Les moins chanceux, les Poissons. Et vous, vous êtes ici, ici cher Capricorne. Donc, vous participerez dans les projets collectifs avec beaucoup d'enthousiasme et d'intérêt.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 qui pourrait être en forme de euh, soit des bonus ou peut-être des heures supplémentaires. Vendredi et samedi, la lune sera dans euh, votre troisième maison, dans les Poissons. Les plus chanceux, les plus chanceux seront Poissons, scorpions, Cancer et les moins chanceux les Béliers. Et vous, vous êtes ici, cher Capricorne. Donc, vos, vos journées, cette période, pourraient prendre une direction excitante. Vous apprendrez de nouvelles choses et re rencontrerez des nouvelles personnes. C'est le bon moment pour se faire des amis d'horizons différents du vôtre. La socialisation est favorisée, même à distance, en raison de vos idées stimulantes et de votre sens de l'humour. Dimanche, lundi et mardi de la semaine après, la lune sera dans le bélier, votre quatrième maison. Vos tâches domestiques ou même vos tâches au, au boulot s'accumulent et vous auriez l'impression qu'elles ne finiront jamais. Vous devriez avoir recours à votre flexibilité, à votre ouverture d'esprit durant cette période car le stress pourrait causer quelques impulsivité au niveau des réactions et de la parole, ce qui pourrait perturber l'ambiance, que ce soit chez vous ou au travail. Patientez, les prochaines journées seront fantastiques. Durant cette période, les plus chanceux seront Bélier, Sagittaire, Lion, les moins chanceux les taureaux. Et vous, vous êtes ici, cher Capricorne, c'est tout ce que j'ai pour vous.